Vidéo de démonstration de l'étape numéro 4, procédure de partage du dossier avec les enseignants et enseignantes concernés. Dans un navigateur, vous allez à l'adresse login.microsoftonline.com. Marquez les identifiants de l'élève en commençant par son adresse mail, puis avec son nouveau mot de passe. Cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez demander de ne pas rester connecté à moins que vous pensiez qu'il va souvent devoir aller en ligne, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Choisissez « OneDrive » en cliquant sur le petit nuage à gauche. Vous voyez apparaître maintenant le dossier créé précédemment sur son ordinateur en local. Pour partager ce dossier avec toutes les personnes concernées, sur les trois petits points, vous cliquez sur « Gérer l'accès ». À droite, dans « Accès direct » et uniquement ici, vous allez cliquer sur le « Plus » pour ajouter les personnes concernées. Vous pouvez ici mettre toutes les enseignantes et les enseignants qui vont travailler avec cet élève. Vous avez la possibilité d'écrire un message puis d'accorder l'accès à ces personnes. Le dossier est maintenant partagé avec les personnes concernées. Tous les changements qui seront effectués par l'enfant sur son ordinateur en local seront automatiquement reportés chez les enseignants concernés avec qui il a partagé l'accès, pour autant qu'il y ait eu une connexion Internet entre les deux.